Et 500 mètres, ça avait été fixé à une époque où les éoliennes, effectivement. 150 mètres, comme ça, ou 100 mètres. Les éoliennes, évidemment, maintenant sont plus grandes. On nous les promet à 240 mètres. Les mâts plus les pales, oui, vous pouvez. Ah oui, à la pointe de la palme, on est d'accord. 240 mètres. Ça ne m'a pas entièrement échappé, je ne suis pas complètement. Mais tout ça pour vous dire que je suis le premier à avoir déposé un amendement.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 D'accord. Alors moi je voulais vous laisser pour information, euh, puisque demain il va y avoir euh, sur Retail, euh, donc une manifestation d'un collectif de excusez-moi parce que là dehors dans le fond pas prévu d'être dehors <rire> d'un collectif euh, d'association qui justement demande de calmer un peu le jeu parce qu'il y en a trop. C'est pas stopper aux éoliennes, c'est juste euh, oui, oui, il y en a trop. Il faut aussi calmer un petit peu.